Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et on va faire. De, on, va, on va ouvrir un nouveau jouet. Voilà. Il y a 6 voitures et un transporteur. Alors, je vais l'ouvrir. Où je, je l'ouvre Ici, voilà. On l'ouvre, on le stock. Le stock. Je le scotch, plutôt. J'ai Allez, on le sort, on sort le camion. Voilà, on laisse le carton. Et alors, voilà. Voilà, et fait le trou. Voilà. Et voilà, ça roule bien. Ça roule. Voilà, ça roule, si vous voyez. Voilà. Waouh, un bon transporteur. Alors, euh, on, on va ouvrir les voitures d'abord. Alors, je vais attendre. Alors. Voilà, je, je suis presque. Je vais jamais ouvrir. Alors là, voilà, on, enfin, on a ouvré Voilà, on a ouvre, enfin. Voilà, on sort les voitures. Voilà on va sortir on va laisser le camion jusqu'à après on va voir et voilà les voitures voilà le rouge c'est le premier tout d'abord regardez le rouge regardez voilà regardez très professionnel je l'adore voilà voilà le rouge voilà le devant, et voilà ici, et voilà l'arrière, et voilà le ici, voilà. Et maintenant on commence par le, on met, ensuite on, on continue par le jaune. On commence tout voilà. Voilà le jaune, regardez. Voilà le devant, voilà le côté, et voilà le derrière, et voilà l'autre côté. Voilà. Et on, et on va faire le, le le vert. Voilà, on va faire, voilà. C'est ça, c'est ma préférée, voilà, voilà. Voilà, Et voilà, on va faire maintenant, enfin, le, le bleu. La voiture bleue. Et voilà, on le fait comme ça, voilà le bleu, et maintenant on va faire euh, le blanc, voilà, on va sortir le blanc, voilà, vous le voyez bien, voilà, un peu de décoration ici. La voiture blanche. Voilà, j'ai collectionné tout tout ça. Toutes les voitures. Et aussi, n'oublions pas le noir. J'ai oublié 6 voitures, pas 5. Alors, il faut être très le Noir. Voilà, Alors, le noir. Alors, voilà, le noir ici. Voilà, toutes les voitures elles sont ici. Et voilà. Maintenant, on va voir l'autre côté. On va. Je vais ramasser les voitures. Et voilà. On va faire maintenant. Le... Voilà comme ça. Oh. et alors je très prudent c'est dur voilà j'ai sorti ça et voilà enfin alors voilà il y a des ici à quoi ça sert ça je vais voir la boîte c'est ça. Alors, où est-il À quoi ça sert Je vais voir. Il y a rien. Il n'y a rien. Regardez. Oh, attendez, regardez la, la boîte. Ouais. Si vous Voilà, comme ça. Il y a, tu peux attacher ici. Ah ah, je peux faire. Allez, je vais voir est-ce que je vais arriver. Voilà, on... Bon, on dit, on ne peut pas faire, alors... C'est pas... Voilà, qu'est-ce qu'on va faire avec les voitures. Alors, voilà, on va... Voilà, on va jouer avec les voitures. Voilà, on a acheté des jouets. Alors, voilà... Voilà, tous les voitures. Je vais faire euh, part. Euh... Voilà, moi, je vais vous dire ma préférée. Ma préférée, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais choisir. Euh... Vous, vous dites-moi dans les commentaires c'est quoi les préférés. Moi, moi je ne sais pas, c'est tous mes préférés. Et alors, parce que sont tous beaux, sont tous beaux. Alors, euh, voilà, moi, je, je les. Voilà, on va en bas le camion. Ouh J'ai... J'ai... Waouh, wow, j'ai trouvé quelque chose. Allez, je l'ouvre Voilà. C'est très difficile à louvrir. Toujours difficile. Voilà. On arrive. Voilà. Ici, voilà. Ça, il court. Voilà, tu peux... Je peux collectionner des voitures ici, voilà, et ici, et ici, voilà, alors ici que je dois faire, alors ça je ne dois pas l'ouvrir en général, La connexion, les des voitures ici et voilà les voitures ils euh, sont ici et voilà regardez sont dans les transporteurs euh, pour pas les les euh, euh, euh, les perdre pour pas les perdre voilà, je, les, je vais les mettre ici pour ne pas les perdre. Euh, voilà, je, je vais les remettre. Euh, voilà, et même, euh, tu, et même moi j'ai une... Euh, j'ai des deux voitures et ici sont mes préférées. Attendez-moi, moi je vais les montrer. Regardez. Voilà, les regardez ça. ça c'est. Voilà. Et ça, et voilà, ça. Voilà, et ça, c'est bien des pizza masque. Voilà. Glu glu. La reptile au mobile. Et voilà. Et même. Euh... Ben, donc, alors, euh, je vais poser toutes ces voitures-là. Alors tu peux fabriquer ici des, des routes au lieu de les faire. On peut fabriquer des routes. Voilà, regardez bien, voilà la route on a fabriqué. Voilà. Voilà. Voilà. Voilà. Si vous avez pu cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour pas rater des nouvelles vidéos et, et dites le moi quelque chose dans les commentaires. Si vous dites le moi c'est quoi les ça que vous les aimez. Allez, euh, voilà je mets ici. Et si vous avez aimé cette euh, euh, ces voitures, mettez un pouce bleu. Et surtout, le plus important de faire, euh, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas rater de nouvelles vidéos. Et voilà, on va faire voilà. Voilà. Tout ça. Et voilà maintenant je vais les rendre en place. Voilà, je vais les rendre en place. Je vais les rendre euh, où il était. Voilà, voilà le rouge ici. Voilà. Alors on va faire... c'est difficile de rentrer Et voilà Dans l'or, voilà Et aussi les routes, on voit les voilà Voilà, on va, on va les mettre aussi. Oh, ici, voilà. Voilà, il y a tout ça pour. Allez. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater des nouvelles vidéos. Allez. Bye bye, ciao.